Le Saphir, conte macabre par Jules Nollet de Noduvez. Je vous présente Noduvez, un ravissant village du Brabant, situé à deux lieues de tire la ville la plus proprette de toute l'Europe. Le Golard, un modeste ruisseau aux ondes claires et limpides, le coupe en deux parties inégales et donne son nom au château de l'endroit. Je n'habite pas le château de Golard pour une bonne raison. C'est qu'il n'en reste plus assez pour cela. Une tour, et encore, c'est tout ce qu'on en laissé les intrépides patriotes, qui, aussi riches d'idées que pauvres en culottes, portèrent à la fin du siècle dernier les immortels principes de Paris à Berlin et de Cadix à Moscou. N'allez pas croire sur cette boutade que je regrette la féodalité. J'ai été levé dans son horreur par des gens qui en avaient convenablement profité. Ma grand-mère avait trente ans quand l'ancien régime croula. Elle est morte presque centenaire, et elle m'a souvent répété que pour rien au monde, elle ne voudrait retourner à cet odieux passé. Pensez donc, des bandes de brigands infestaient les campagnes, on voyait dans la nuit les feux de leur bivouac des fenêtres du château. La pauvre jeune femme n'osait s'endormir avant le lever des domestiques, au petit jour, de peur d'attaque ou de surprise. Quelle existence d'anxiétés incessantes Et ma grand-mère ajoutait, quand mon mari allait siéger aux états généraux, il devait faire escorter sa voiture jusqu'à Dortrèche tant les routes étaient dangereuses. Les villes ne valaient pas mieux. Elles étaient suffisamment éclairées pour montrer leur chemin aux malfaiteurs. Voilà tout. Les habitants ne sortaient le soir qu'accompagnés d'un valet armé et d'un second domestique qui marchait devant, une lanterne à la main. Malheur à ceux qui ne pouvaient se procurer ce luxe De nos jours, on n'arrête plus les diligences sur les grandes routes, on circule sans crainte, jour et nuit, dans le pays tout entier. Les chemins de fer et les bateaux à vapeur ont fabuleusement abrégé les distances. Plus de haillons, plus de mendiants et de mendiantes à la calot, recouverts de vêtements si rapiécés qu'on ne retrouvait plus le fond primitif. Les machines à vapeur fabriquent les étoffes à si bas prix que le peuple peut se vêtir convenablement et proprement. Sans parler des télégraphes qui courent plus vite que messieurs les assassins et qui les happent au débarcadère. Plus de disettes. quand le blé vient à manquer en Europe, on va s'approvisionner en Amérique ou en Australie. Ainsi parlait ma grand-mère, enchantée des perfectionnements introduits par la nouvelle civilisation. À qui doit-on l'abolition de la féodalité, ou plutôt sa non-restauration Pas aux drôles qui, sous Bonaparte, ramassèrent les couronnes qu'ils avaient jetées par terre, avec les têtes de leurs propriétaires, et qui se hâtèrent de relever les majorats en leur faveur, eux qui avaient fait périr sur l'échafaud les, les anciens privilégiés. Allons donc, à l'aube de ce siècle, toute l'ancienne fabrique se reconstituait avec de nouveaux éléments. Les véritables créateurs de la société moderne sont la vapeur et l'électricité. Ce sont eux qui, en faisant sortir de terre des richesses dont on ne soupçonnait pas l'existence, ont mis fin définitivement à l'ancien ordre de choses, en appelant le peuple entier au nouveau et formidable travail qui exige le concours de toutes les classes. On dit que l'Europe s'était américanisée. C'est vrai, jusqu'à un certain point. Sans doute les grands seigneurs d'aujourd'hui sont ceux à qui le travail a procuré la souveraineté de la richesse. Mais la morgue de l'or, si haute qu'elle soit, n'a point fait oublier le respect dû à des races qui résument dans leur vénérables chronique l'histoire des aspirations chevaleresques et les gloires de plusieurs siècles. Assez de digressions comme cela. Commençons le récit. C'est dans le village dont je vous ai parlé plus haut que se passèrent les événements que je vais vous raconter. Une histoire vraie. J'en mettrai votre main au feu. Ne vous effrayez pas. Votre vie m'est plus chère que la mienne. Ce n'est peut-être pas beaucoup dire. Il y a cent ans, la moitié des morts étaient enterrés vivants. Heureux ce qu'une chute de cercueil ou une piqûre avait réveillé à temps. Les autres allaient étouffer à cinq pieds sous terre. Mon bisaïeul... Châtelain de Goulard et seigneur d'une audivez avait par amour de l'humanité, et un peu par précaution pour lui-même, bâti à côté de son cimetière, une grande salle où l'on veillait les morts, la nuit qui précédait l'élimination. Le veilleur était un nommé Colas, un grand, gros garçon sans peur, et, ajouterai-je, sans reproche. L'histoire qui va suivre vous édifiera sur ce point. Pas de sonnette électrique dans le funèbre local, pour une bonne raison que j'abandonne à l'appréciation de vos connaissances historiques. Colas attachait une ficelle au bras du défunt et passait l'autre bout à son propre bras. Si le mort bougeait, Colas se réveillait, ou ne se réveillait pas. Personne n'était là pour le constater. Mais Colas gagnait à ce métier, peu régalant, il faut bien l'avouer, trois sols par nuit. Quelque brave que l'on soit, on a toujours ces petites superstitions. Colas ne croyait pas aux revenants. Les morts sont si discrets. Mais il répondait invariablement à ceux qui lui disaient « à demain », si Dieu nous prête vie. À force de voir les morts, on finit par croire que l'on n'est pas éternel et qu'on a quelque intérêt à ménager celui qui fait et défait l'humaine chaîne des jours. Certaines nuits, la salle funéraire semblait transformée en vraie chapelle. Ardente Non, mais de fleurs. Le lugubre quadrangle avait l'air d'un féerique jardin. Ma grand-tante était morte et serrée par terre avait été dévalisée pour honorer la superbe enfant. Ma grand-tante, Marie de Latour, jeune femme incomparablement belle, avait succombé à une maladie de poitrine à l'âge de dix-huit ans. À l'avoir couchée dans sa bière, on l'aurait prise pour un marbre de Sansovino. Par un raffinement d'affection, la mère de ma grand-tante avait passé au doigt de sa fille sa propre bague, un anneau d'or enrichi d'un merveilleux saphir. La pierre fine brillait comme une étoile sur la main de la décédée. Colas veillait comme toujours, et le saphir lui donnait des éblouissements de convoitise. Colas n'aurait pas volé une épingle à une personne vivante. Néanmoins, il se disait. Quelle sotte idée à la châtelaine de faire enterrer sa fille avec un pareil trésor. Qui verra sous terre cet anneau? Les vers qui mangeront le cher corps? Qu'est ce que les vers y connaissent? Morgaine. La défunte n'en verra rien jusqu'au dernier jugement. La châtelaine n'en veut plus pour elle. Elle ne fera pas ouvrir le cercueil pour voir de temps en temps si la est encore. Puisque ni madame ni mademoiselle ne jouiront plus de la vue du splendide objet, il n'appartient donc plus à personne. Pourquoi ne pas... le prendre Non, ce n'est pas prendre. Prendre, c'est voler. Et je ne vole pas en le... prenant. Non, comment dirais-je En me le confiant. Car enfin, si on le cherchait un jour, je le rendrai. Comme il fera bien aux doigts de ma fiancée, quand j'en aurai une, comptons jusqu'à trois. Une, deux, trois. Colasse. le cœur te bat comme à un enfant ou à une femme. Recomptons. Une, deux, trois. Comme elle tient cette bague, procédons doucement, comme si l'on pouvait encore faire mal à la belle. Enfin, voici. Pendant tout ce manège, Colas avait tenu les regards fixés sur les paupières de la morte, comme si celle-ci eût pu encore ouvrir les yeux. Mais rien, pas un mouvement, pas une contraction de muscles. On aurait dit qu'un sourire avait un instant éclairé le visage marmoréen. Mais un sourire n'a jamais rien d'effrayant, même chez une morte. Une fois le larcin ou l'emprunt commis, Colas avait vivement mis l'anneau en poche. Une idée drôle traverse parfois l'esprit dans les moments les plus dramatiques. La cervelle humaine est si singulièrement fabriquée. Je me rappelle que me trouvant en mer, par une tempête d'équinoxe, sur un navire qui avait perdu ses encres et ses mains, un mot de tragédie me talonnait jusqu'en face d'un naufrage presque imminent. Que suis-je venu faire dans cette galère Une pensée presque aussi insensée trottinait dans le chef du veilleur-annexeur d'un genre nouveau. « Prendre Non. Recevoir Non. Détenir la bague d'une jeune fille N'est-ce pas un peu comme si on se fiançait à elle Saut que je suis Qu'est-ce qu'un noble a de commun avec un paysan Elle s'est laissée prendre l'anneau sans résistance, sans... une morte, après tout. Au diable ces rêveries N'ai-je pas assez vu de mort pour savoir à quoi m'en tenir sur leur compte Vingt fois, pendant cette longue nuit, Colas avait été sur le point de rendre la bague à Mademoiselle de la Tour. Chaque fois, il s'était refait à lui le long raisonnement de tantôt. Le jour vint le surprendre au milieu de ses nerveuses et fiévreuses hésitations. Sept heures sonnaient. On arrivait par le sentier pour commencer les oraisons. Colas ferma le cercueil comme il avait été convenu, jeta par-dessus le drap mortuaire à la croix d'or, et plaça les prix Dieu. Rentré chez lui, Colas serra le précieux bijou dans une boîte dont il portait toujours la clé sur lui. Jamais il ne montra son merveilleux trésor à personne. Deux ans après la mort de Marie de la Tour, sa mère alla la rejoindre dans le caveau de famille. Mes grands-oncles quittèrent un, à un le château de Gollard et mon grand-père en resta seul propriétaire. Ce dernier ne comptait pas douze ans quand sa sœur Marie était morte, il ne pouvait donc se rappeler personnellement aucun des détails de l'enterrement. Colas se tranquillisait si bien, sept ans s'étaient écoulés, qu'il offrit la bague de Marie à sa fiancée, la fille d'un gros fermier de Linsmo, un mot célèbre pour ses pâturages. La bague était devenue un souvenir que la châtelaine de Gollard avait offert à Colas pour les soins dévoués et désintéressés qu'il avait donnés à l'enterrement de Marie. Il ne faut pas être auteur pour s'entendre à l'autobiographie. La version éveillait bien de temps en temps un sourire, mais la réputation d'intégrité de Colas était telle qu'un soupçon sérieux ne serait monté au cerveau de personne, surtout pas celui de Louise Maril, la blanche et rose future du veilleur. On en était dans les deux familles, aux apprêts de la noce, qu'on survint un événement dont il m'est impossible de ne pas vous faire part. Les morts ont un jour de congé an ou, pour mieux parler, une nuit de congé. Vous n'en avez jamais rencontré Non, je vous en félicite. C'est que vous ne sortez pas la nuit. C'est inutile, du reste. On ne fait que de mauvaises rencontres dans les ténèbres. Les morts de mauvaise compagnie vont seuls au sabbat pour faire la noce avec les sorciers et les démons. Les morts qui se respectent font leurs visites obligées dans leurs familles et chez leurs amis. Ils vont même quelquefois chez leurs ennemis. Mais ce sont alors d'autres considérations que des motifs de politesse qui les y mènent. Vous avez sans doute entendu parler des revenants. Eh bien, les voilà. Les revenants existent, à n'en pas douter. J'en ai vu, j'en ai palpé. Si vous êtes moins favorisé que moi, c'est que vous dormez trop profondément ou que vous croyez les voir en rêve, tandis qu'ils sont devant vous en réalité. Peut-être n'avez-vous pas d'amis intimes parmi les morts. Ça viendra. On enterre tant de monde tous les jours. Votre pays n'est peut-être pas assez beau pour que les morts soient pris d'envie de s'y promener. Tout ce que je puis vous certifier, c'est qu'à Nauduvese, les morts reviennent tous les ans. » Colas était à la veille de se marier. S'il vous arrive quelquefois de vous marier, vous devez savoir par quelles délicieuses émotions on passe durant les dernières heures qui précèdent le saut périlleux. Accalmée qui tire ses délices de la possession entière encore de toutes les illusions. Comme tout le monde dans ce cas-là, Colas ne dormait ni ne veillait. Son état était celui d'une extatique somnolence jusqu'à minuit. Ah minuit, autre affaire. Il entendit frapper à la porte de la maison. On ouvre guère la porte à cette heure, tout au plus sa fenêtre. C'est cette dernière qu'il ouvrit. Et que vit-il Un blond squelette brillant comme de l'argent sous les feux éclatants de la lune. Comme il regardait, sans en croire ses yeux épouvantablement écarquillés, les cheveux dressés sur la tête, il vit le trépassé grimper vivement le long de la muraille pour arriver à lui. On eût dit un de ces insectes à longues pattes que l'on voit courir avec une vertigineuse rapidité sur les murs verticaux. En un clin d'œil, le mort fut aux côtés de Colas, et ce dernier, reconnu à des lambeaux de dentelle qui ornaient encore les épaules, qui Marie de la Tour Ma bague, dit-elle d'une voix chuchotante et caverneuse. Mamselle, ma bague, réponds donc. Mams Mlle... Et le veilleur demeurait cloué sur place, bouche ouverte, gorge close, sans pouvoir articuler une phrase. Tu sais bien que tu es mon fiancé, infidèle. Hein, tu m'as demandé ma bague. Je te l'ai laissé prendre. « Que fais-tu de tes sermons Mais... »« Pas un mot, par jure. Tu en épouses une autre. » Colas allait, s'anéantissant de plus en plus. Son sang s'était figé dans ses veines. Toute la vie s'était réfugiée dans le cœur qui battait comme un marteau de forge un samedi soir. Marie approcha alors le visage de son fiancé et esquissant un de ses sourires, comme les crânes munis de leurs trente de dents Savent seul en faire, j'ai tout prévu, la bague, la voici, je ne serai plus la maître, mes doigts sont trop amincis, je te la passerai, là-bas, tu reconnais bien le saphir, touche-le, tu trembles, aurais-tu froid, ne m'aimerais-tu plus, on change moins de sous terre que dessus on n'y est plus fidèle du moins. On y a moins de distractions. Le cœur doit demeurer le même. Donne-moi le bras. » Comme Colas hésitait, elle s'empara du bras du veilleur et le passa sous le sien. Et elle serrait si fort que les os aigus des jointures du coude entraient dans les chairs du vivant. Elle appuya sa tante Creuse avec un air d'amour contre le visage de Colas et lui dit « Suis-moi, mon amant. » Comme les veilleurs hésitaient, elle sauta avec lui dans l'espace, accrocha la tête d'un peuplier qu'elle suivit tout du long, de branche en branche, jusqu'à terre. Ils entrèrent au cimetière et s'arrêtèrent devant le caveau des seigneurs de Donuvez, qui était large ouvert. Marie fit signe à Colas d'entrer le premier. Le veilleur, pétrifié, stupéfait, comme en proie aux affres de la mort, se laissa choir comme une masse inerte. Une force invisible le poussa plus loin. Il se sentit suffoqué par une odeur âcre, pénétrante, insupportable. Un bruit sec et violent lui apprit que le souterrain se refermait sur lui, et ce fut tout. Les derniers moments d'un condamné commençaient. Colas sortit des ombres d'un sommeil presque léthargique par l'audition de coups redoublés sur la porte de sa riante demeure. La façade tremblait du vacarme qu'on faisait devant sa maison. « Colas Colas Colas Éveille-toi On t'attend Arrive !» Il faisait grand jour. Le soleil inondait d'une lumière éblouissante la chambre du futur, qui se leva et courut à la fenêtre. Toute la noce l'attendait. Es « Es-tu malade Es-tu mort ?» Et Colas montrait sa face pâle et défaite. Personne n'y comprenait rien, et lui encore moins que personne. Le veilleur descendit les escaliers quatre à quatre et ouvrit au garçon de noces. Il se laissa habiller machinalement et répondit sans trop comprendre les questions qu'on lui adressait. Quand il fut prêt, il descendit, presque soutenu par deux amis. La première chose qu'il fit en s'approchant de sa fiancée, que trois mortelles heures d'attente avaient mises tout en larmes, fut de chercher le saphir au doigt de sa bien aimée. Il n'y était pas. Colas sentait ses genoux s'en aller. Un tremblement nerveux s'emparait de tout son corps enfiévré. Sa gorge se serrait. Une lueur rouge et tremblotante s'agitait devant ses regards, comme des feux follets d'enfer. Il lui semblait voir l'apparition de la nuit passer sa tête osseuse par-dessus l'épaule de Mlle Marie. « La bague, la bague, Louise Qu'as-tu fait de la bague » murmura-t-il d'une voix étranglée. « Tu ne sais donc pas moi « Moi Tout. Non, rien. Je ne l'ai plus. Je l'avais encore hier soir en m'endormant. Et cette nuit ?» Ici, Louise devint pâle comme un linceul et ses yeux prirent la fixité d'une hypnotisée. Elle répéta lentement et solennellement « Tu ne sais donc pas Ah Malheureux, tu m'as tué !» Et Louise, s'affaissant sur elle-même, tomba dans les bras de ceux qui l'entouraient. Elle était morte. Quand trois jours après, Colas se rendit au cimetière pour rendre les derniers honneurs à Louise Marie, le caveau des sires de Noduvès était encore ouvert. Ma grand-mère, de qui je tiens cette histoire, portait au doigt le saphir en question. Elle m'a dit souvent « Si votre grand-père et moi nous avions pu prévoir... Les lugubres conséquences de nos perquisitions, jamais nous n'aurions cherché à rentrer en possession de ce funèbre bijou. Fin 2 Le Saphir de Jules Mollet de Noduvese, lu par Isade, en 2022